La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le président Macky Sall et que Seck se disputent la vedette dans les journaux parus ce lundi 24 avril 2023. Réumi et s'intéresse principalement à la fin de leur compagnonnage en déduit et titre La terre n'a pas tremblé. Ce journal note dans ses colonnes qu'après près de 30 mois d'un nouveau compagnonnage, Triss Seck a décidé de se séparer de Macky Sall ou le contraire, car souligne Réumi. Si le premier s'arroge, l'initiative de la rupture, le second évoque plutôt une conséquence logique de l'inconduite de sec. L'un dans l'autre, les deux hommes ne dansent plus le même tempo. Malgré tout, la terre n'a pas tremblé, souligne le journal du groupe Réumi Network, qui va au-delà des faits sur la fin du compagnonnage idi Maki à travers la plume d'Assane Sombe et constate à la fin un divorce forcé. Il y a des divorces forcés comme il y a des mariages forcés, fait remarquer l'analyste de ce journal qui estime que la séparation, séparation entre que et Makisal a des allures en apparence de séparation à l'amiable, le divorce par consentement mutuel, mais en réalité, il s'agit d'une séparation forcée. Une analyse à lire à la page 4 de Réumi Quotidien. Maki Idi, aux yeux de Wolf Quotidien, constitue un duel presque parfait. Le Quotidien Enquête parle pour sa part d'un divorce à l'amiable et souligne que malgré la séparation, les deux leaders continuent de se parler et de filer la parfaite entente. Enquête s'interroge cependant sur le sort des ministres de Réumi et en réponse indique que Sall sa à leur démission. Pour que ça soit clair, net et précis, je veux dire qu'il n'y a aucun deal à insister de son côté Idriss Seck qui estime que tant que les Sénégalais n'ont pas voté, c'est lui le chef de l'opposition. Idi retourne ainsi dans l'opposition après avoir acté son divorce avec Sall le jour de la Corité, ce que Bisbee appelle une rupture de jeu. Et pour son remplacement à la tête du Conseil économique, social et environnemental, enquête handicap de l'Aidao de Diallo est pressenti Le sentiment du journal Dakar Times, cependant, dans ce temps, c'est que les libéraux dominent l'espace politique. Ce quotidien fait remarquer en effet que depuis quelques temps, les personnalités libérales, à savoir Idriss Seck, Makisal et Karim Wad, occupent la une des médias à cause de leur position politique sur l'actualité nationale, mais aussi sur les perspectives électorales liées à la présidentielle de 2024. Ce rendez-vous structure toutes les initiatives politiques. Karim Wad a accentué son discours sur le pardon qui appelle au dialogue. Idriss Seck plaide pour un Sénégal de paix, litons aussi dans les colonnes de Dakar Times. Dans celle du Quotidien, le président Macky Sall maintient le suspense sur la présidentielle 2024, ce qui fait dire au journal de Madiambaldiagne que le Sénégal est en salle d'attente sur cette question. Ce journal rapporte l'appel à un dialogue inclusif du président Macky Sall. Macky, qui reste droit dans ses bottes, constate tout de même Sud Quotidien et c'est relativement à la situation politique nationale sous tension. Le journal du groupe Sud Communication souligne ainsi que Macky Sall a maintenu le suspense sur la troisième candidature dans un contexte surchargé et sur les affaires Ousmane Sonko, il juge que la politique ne donne une immunité absolue à qui que ce soit. Macky Sall a aussi parlé des prisonniers politiques au Sénégal et la détention arbitraire de journalistes pour dégager en touche. Et sur le refus par l'opposition de sa main tendue, il répond, je cite, « Si on ne dialogue pas, ils ne seront pas candidats. » Fin de citation. Dans Wolf quotidien, pendant ce temps, Mimi Touré décline la main tendue de Macky Sall. Le F24, pour sa part, fixe ses conditions. Notre journal qui livre aussi les propositions de maître Madi et Kenyon. Hériumikotian rapporte les réactions de Mimi Touré et Gu Marius Sanya sur l'appel au dialogue et l'amnistie en faveur de Karim Wad et Khalifa Sall. Il rejette ce qu'il qualifie de diversion. L'évidence conclut que Maki dialogue seul. Dans ce journal, le F24 exige une déclaration de non-candidature de Maki Sall. Mimi, elle, voit une tentative de diviser l'opposition dans cet appel au dialogue. Un dialogue des sourds pour Vox Populi qui voit Maki introngeant malgré son appel à des concertations pour trouver une issue aux tensions politiques, pendant que dans Réumi quotidien, Ousmane sonko évoque les arrestations tous azimuts des membres de PASTEF, indexe les magistrats et appelle à la paix. Rapporte Réumi qui souligne que la paix était au menu des sermons de la fête de Corité. Et durant la prière de l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée de Dakar, l'imam Alun Moussa Sombe a sermonné les casseurs, nous apprend Wolf quotidien. Et dans le quotidien, l'on souligne que les imams ont condamné les pierres en évoquant dans leurs sermons les manifestations violentes qui ont marqué dernièrement le pays. Bisbi, pour sa part, souligne des messages de paix, notamment celui du calife général des mouris de Srin Nous retrouvons Srin Mountaha dans le peuple quotidien où il appelle à l'unité des confréries, aux côtés de l'imam de la grande mosquée qui avertit les manifestants en ces termes. des si manifestation fin de citation. Libération pendant ce temps, rapporte les aveux du commandant Barro tombé avec un milliard de francs CFA en billets noirs. Le chef de corps du bataillon de la musique principale des forces armées, commandant Ibrahim a été interpellé en même temps que Mamadou Fatou Ndiaye, agent de poste finance, Uber Assogba, technicien audiovisuel et Mbake Ndiaye, étudiant. Révèle ce journal qui nous apprend dans l'affaire des nénètes douti que six nouvelles plaintes se sont ajoutées aux 34 enregistrées par la DSC entre le 9 février 2021 et le 18 avril 2023. Nous allons vers une série d'extractions de prison de la mise en cause principale qui n'est alias chaise anglaise pour qui libération signale un sale temps. Stade revient sur la Corité Festival des Lyons en Europe, rapportant le triplé de Mambaba, le doublé d'Abib Diallo, le réveil de Manet entre autres. Abib Diallo qui a signé un doublé et a donné une victoire précieuse à son club. Note pour sa part Réumi Cotidien qui souligne que Sadio Mané a retrouvé le sourire au Bayern. Mais il y a un mai. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.